Alors, dans cette séquence, on va revisiter la syntaxe Faro, c'est-à-dire qu'on va la revoir quasiment entièrement sur un exemple concret, l'exemple d'une application toute simple HTTP, donc issue du, du monde réel. Donc, on va analyser le code et revoir tous les points syntaxiques de Faro à travers euh, cette analyse. Donc, cette application, la, la voici, hein, c'est une application web classique euh, qui va nous afficher des informations sur des livres. Donc, je vous donne un, un premier exemple, donc, on va utiliser le, le framework Zinc, donc c'est un framework HTTP qu'on reverra dans la, dans la suite des cours, qui permet d'effectuer, de, qui a deux parties, une partie cliente et une partie serveur, qui permet d'effectuer des, des requêtes, ou, etc., HTTP. Donc ici, euh, premier point, on peut voir que ZnClient, c'est une classe, donc ça commence par un Z majuscule, hein, comme on l'a vu dans une précédente séquence, les noms de classes, les noms de variables globales commencent par une lettre majuscule. Donc ZnClient est une classe, on lui envoie le message new, ici, à cette classe, ça va nous créer une nouvelle instance euh, de ZnClient. À cette nouvelle instance, on va lui envoyer un premier message qui est URL, qui a un paramètre, donc ici qui est une chaîne de caractères, et puis on va utiliser la cascade, donc je vous rappelle le point-virgule à la fin, c'est-à-dire qu'au même receveur, on va lui envoyer un nouveau message qui s'appelle « get ». Donc ce, ce, ce bout de code, en fait, ici, permet de simuler exactement ce que ferait votre navigateur quand vous lui rentrez l'URL et qu'on appuie sur « Entrée. Donc si euh, je tape URL j'appuie sur « Entrée », en fait, on contacte le serveur de cette application web et ça nous rend euh, une réponse HTTP, en l'occurrence les informations sur un livre donné, et pas n'importe quel livre, le livre numéro 1. Donc je vous donne un, un autre exemple ici, une deuxième requête construite euh, avec Faro et ZNClient, donc toujours pareil, on instancie un objet ZNClient, on lui envoie un ensemble de messages en utilisant des cascades, et puis, on peut voir en fait quelque chose qu'on avait déjà vu, c'est qu'en pharo, on a des keyword messages, c'est-à-dire que le nom de la méthode, c'est form at 2.put 2. Donc ça, c'est équivalent, euh, avec une syntaxe Java euh, classique, à form output donc le, le nom de méthode tout collé, et je passe tous les arguments euh, entre parenthèses. Donc là, je vous montre sur ce slide euh, le code complet de cette petite application web, euh, construite avec Zinc. Donc on va extraire, euh, on va, je vais vous présenter maintenant certains morceaux de, de ce code, point par point. Donc tout d'abord, par exemple, on a une première partie qui correspond à la configuration du serveur. Donc on a euh, en premier lieu, ici sur la première ligne, des déclarations de variables locales, qui commencent par des lettres minuscules, hein, je vous rappelle. Donc books et TIPOT, deux variables locales qui sont dans des barres euh, verticales. Ensuite on a euh, des affectations, donc ici on a une première affectation, vous voyez, deux points égales en, en pharo. On peut avoir euh, des symboles, donc le point numéro 3, on a euh, dièse qui est euh, ici dans le, dans le code, donc qui correspond à un symbole, donc c'est une chaîne unique, donc qui ne sera créée qu'une seule fois. On a des, des messages qui sont envoyés à la classe tipote Là, par exemple, on a la classe tipote qui est ici. Et puis, je vais lui envoyer le message Configure. Donc, Configure deux points. Donc, Je vous rappelle, le deux points, c'est pour marquer la présence d'un argument qu'on va envoyer dans, dans, dans cette méthode. Et là, l'argument commence par une, une accolade et se termine ici par une accolade. Donc, ce qu'il y a entre accolades, c'est un tableau, un tableau dynamique. Donc, ici... Donc tout ce qui est en tracolade, en fait, on va évaluer chacune des expressions séparées par des points dans ce tableau-là, et on va construire un tableau avec le résultat de chacune des expressions. Donc on voit qu'il n'y a qu'un seul argument à la méthode Configure, et puis à l'intérieur de, de, de ce tableau dynamique en tracolade, on va utiliser ici le, la flèche qui va permettre de construire des objets association. Donc c'est une clé, une valeur. Donc, pour, euh, pour faire marcher le, le serveur, on ne va pas seulement définir euh, la configuration du serveur, on va aussi définir des routes, ce qu'on appelle des routes. Donc, je, je vous explique sur, sur un exemple plus petit, donc il y a un extrait de code du, du code complet. Hein. Si je veux dans mon application être capable de traiter des URL qui ressemblent à ça, donc qui se terminent par Books 1, si je veux les informations du livre numéro 1, par exemple, donc je vais définir ce qu'on appelle une route dans mon application euh, Zinc. Donc, je vais dire. Quand je reçois une requête de type get, qui ressemble à, qui commence par slash, book, slash, et puis quelque chose qui est un entier, d'accord, je voyais ici, id, qui est un entier, alors exécute ce bloc de code. Donc un bloc, je vous rappelle, ça commence par un, un crochet, ça, ta, ça termine par un crochet. Donc c'est une méthode anonyme qui peut prendre un paramètre. En l'occurrence, ici, il y a un paramètre qui s'appelle request, qui commence par deux points, et qui est séparé par un, une, barre, une barre verticale. Et ensuite, le corps du bloc, donc les, tous les, toutes les expressions qui sont dedans, donc ici il y en a qu'une expression, c'est celle-là. Donc on va envoyer le message « at » à l'objet « books », ok Et puis, on va passer, on veut quel book, euh, on veut quel livre euh, dans la collection de livres. En fait, on veut le livre qui correspond à l'ID qui a été passé en paramètre dans l'URL. Donc je vais demander à la requête. Donc la requête, la variable qui est ici, c'est bien le paramètre du bloc qui a été défini au début je vais récupérer l'élément qui s'appelle ID dans cette requête, ici. Je vais convertir cet élément, souvenez-vous c'était un entier, donc je le convertis en chaîne de caractères. et puis ça va me permettre de récupérer le livre numéro 1. Donc en conclusion, on a revu tous les points syntaxiques euh, de Faro euh, dans cette séquence. Donc l'objectif c'était vraiment de s'intéresser à la syntaxe, mais on a pu découvrir en même temps redécouvrir cette syntaxe sur un package qui est, qui est assez intéressant, qui est, qui est vraiment rigolo et fun à programmer, qui est Donc, Vous pouvez aller découvrir par vous-même et le charger depuis Smalltalk Hub. Donc ça permet de construire facilement des applications HTTP, on l'a vu, très simplement. Et puis, en fait, c'est un, un, un package qui est construit au-dessus de Zinc. Et Zinc, c'est une des bibliothèques très solides qui existent en Faro pour faire des applications web plus complexes, comme on verra dans des, dans des séquences suivantes.